Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que Google accorde de plus en plus de place au sein de ses résultats de recherche aux annonces payantes. En plus, ces dernières se distinguent de moins en moins des résultats naturels puisque Google, au fur et à mesure du temps, a tout fait pour les rendre de plus en plus natifs. Du coup, on va en profiter et pas seulement se plaindre, on va lancer et créer ensemble notre première Campagne sur le réseau de recherche search de google euh, j'en profite le but c'était d'essayer de faire un sujet assez dense assez rapide du coup je passe assez vite sur certains sujets qui ont leur importance notamment euh, l'étude de recherche de mots clés euh, si vous avez des questions je réponds à tous les commentaires Allez, c'est parti je vous voici sur l'interface d'un compte google ads tout récent où on va ensemble lancer notre première campagne dans le but de de générer des prospects. Il va s'agir d'une entreprise qui fait du B2B et qui souhaite donc voir d'autres entreprises compléter ce formulaire de contact ou également les contacter au téléphone. Alors, j'ai conscience que le site est loin d'être optimisé, mais on est dans un cas très opérationnel. Bien sûr qu'il y aura des axes de progression en allant créer vraiment des landing pages par thématique qu'on souhaite cibler. Mais là, le but, c'est de montrer comment on a récupéré ce compte hier. On a installé, configuré euh, Analytics, on remonte les conversions. Et comment directement on va pouvoir rapidement aller générer du business, aller générer du prospect en s'appuyant sur Google Ads. Donc on va lancer notre première campagne dans le but donc, de générer les prospects. Les événements de conversion ils ont été remontés hier. Il s'agit soit d'un appel, euh, soit d'un remplissage de formulaire ou soit d'un appel à partir d'une des extensions d'annonce euh, d'appel, en l'occurrence proposée par Google Ads. On le verra. Euh, et on va continuer. Donc, on va juste se baser sur le réseau Search. On ne va pas euh, aller faire du Performance Max, ça pourrait faire sens plus tard. Mais là, étant donné qu'on n'a pas euh, remonté de data sur cette euh, plateforme, sur Google Ads, on va faire les choses un peu plus manuellement avant de chercher à les automatiser. Et bien sûr, on a un faible budget, je ne vous l'ai pas dit, à peu près 1000 euros par mois. Donc du coup, on n'a pas la force d'aller sur, sur du display, on ne fait pas du e-commerce, on ne va pas aller sur YouTube et on ne va pas faire du, des campagnes plus natives comme le Discovery Ads. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo à ce sujet. Alors comment souhaitons-nous générer des prospects de l'appel ou par de l'envoi de formulaire pour prospect. Euh, concernant l'appel, on va saisir le numéro de téléphone suivant. Voici, on n'oublie pas d'indiquer le bon pays. Alors, dans la nomenclature classique, on peut rester sur le type de campagne, l'objectif, le réseau, donc lead search, et on va ajouter générique puisque puisqu'on va construire des petits groupes d'annonces en fonction des différents clusters sémantiques qu'on a déjà identifiés. Il y a l'analyse qui est ici. Et si vous souhaitez savoir comment on produit ce type d'analyse de mots-clés, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le mentionnant dans les commentaires. Alors, on souhaite privilégier plutôt les conversions. Vous avez également la possibilité d'indiquer un coût par action cible visée. Ça peut faire sens si soit vous êtes de la data ou que vous êtes une industrie assez sanglante où les coûts par acquisition peuvent vite se révéler chers euh, c'est dans les deux cas pas notre cas euh, et c'est pour ça qu'on va pas choisir de s'avancer dessus donc là on va décocher le réseau display parce que on a peu de budget hein, j'ai dit 1000 euros par mois 30 euros par jour à peu près on va se concentrer sur la recherche parce qu'il y a des meilleures performances c'est plus axé performance de display. On va être seulement pour la France, en présence par intérêt. Que Là, on pourrait avoir des personnes qui cherchent à programmer leurs futures vacances de l'été en France et qui ne se situent pas sur le territoire français. Concernant la langue, il n'y a pas vraiment de religion. Néanmoins, étant donné qu'on peut chercher dans notre cas de figure à toucher du décideur et qui potentiellement a son navigateur en anglais, avoir tendance à mettre également anglais, mais en vérité, en France, le laisser français ça va très bien. Euh, là, ça pourra vous être utile, donc n'hésitez pas à indiquer tout type de segments qui peuvent faire sens et vous les mettez en observation. Euh, vous en avez d'autres également proposés ici. Je vais les ajouter. Alors, une audience affinitaire que j'apprécie, c'est sans les acheteurs, hein, euh, surtout quand on est sur du e-commerce, parce que c'est une proportion de la population qui a des facilités pour passer à l'achat euh, sur site web et on laisse en observation. Concernant la rotation d'annonces, je vais me permettre, là c'est au choix, hein, mais de choisir au début de ne pas les optimiser parce que on va créer plusieurs annonces par groupe d'annonces et on veut laisser un peu de temps avant de savoir euh, lesquelles vont le mieux performer. Donc euh, par la suite, on passera lorsqu'on aura assez de data sur optimiser. Mais pour le début, euh, à mon expérience, Google a un peu l'habitude d'un peu prématurément choisir son winner, je préférerais qu'il soit un peu plus patient et pour cela je l'encourage en indiquant ne pas optimiser et je fais également le choix délibéré bien que je fasse un peu, vous l'avez compris du B2B sur ce compte de laisser un calendrier d'intuition sur toute la journée y compris le week-end euh, pas de religion, euh, peut-être que vu que je j'ai pas de data, je vais pas partir avec des intuitions en disant que bah, le B2B ça marche seulement le lundi au vendredi s'il faut j'aurai des bonnes surprises qui viendront le week-end et donc, du moment que je n'ai pas de données, je prends le risque. Et donc, nous avons dorénavant la possibilité, ça y est, de créer notre groupe d'annonces. Dans mon cas de figure, euh, on va commencer par un groupe d'annonces lié au plafond lumineux. Là encore, hein, ça émane cette volonté euh, de la recherche sémantique effectuée au préalable, euh, d'un échange avec euh, le responsable de cette entreprise, qui notamment euh, nous a indiqué que bah, lui, par exemple, le tableau lumineux, et il margeait peu dessus. Donc, euh, il n'avait pas forcément d'intérêt d'aller acheter ce mot-clé, alors que pour nous, il y avait possibilité euh, d'aller y trouver une opportunité, étant donné qu'on n'est pas positionné en ici au-dessus et que certains de ses concurrents euh, sont assez bien classés dessus. Du coup, on prend l'information, euh, on s'adapte. À l'inverse, un de ses produits phares sont les plafonds lumineux LED où, là également, il y a une vraie opportunité, puisqu'on est dans un positionnement assez « tard. j'aurais envie de dire, entre la page 1 et la page 2 de Google, alors que certains de ses concurrents postent la première place. Euh, C'est un des produits en plus où on a des avantages compétitifs par rapport aux autres. Donc là, rapidement, euh, la possibilité d'avoir de l'impact par cette campagne et ensuite, dans un second temps, on ira chasser des objectifs un peu plus euh, de considération, de notoriété. Donc, il s'agira d'un groupe d'annonces plafond lumineux. Et. Les mots-clés, les voici en partie. L'URL final. Alors là encore, hein, c'est pour démarrer. On va les faire arriver sur la home page qui a été construite un peu euh, comme euh, une landing page, même s'il euh, y a plein de choses à optimiser, que ce soit ce long menu, que ce soit euh, ce CTA pour aller consulter simplement les articles du blog. Mais d'un autre côté, cela aura la vertu de potentiellement rassurer l'internaute qui sera redirigé vers notre homepage puisqu'il pourra constater qu'il y a beaucoup de contenu qui a déjà été produit et euh, par ailleurs euh, il y aura toujours la possibilité de nous contacter à portée de main. Donc ça vaut le coup pour commencer, peut-être tenter on a fait les checks auparavant, le niveau de chargement n'est pas trop lourd, n'est pas trop lent alors que c'est sur le défaut des homepage. Donc on va démarrer ainsi. Alors là c'est le chemin affiché, on n'est pas sur l'URL, donc je vous invite plutôt à mentionner ce que vous avez targeté en termes de mots-clés pour qu'il puisse y avoir une vraie cohérence entre l'intention de l'internaute, votre annonce, votre landing page et l'offre que vous proposez. Ensuite, ben, on va aller chercher à indiquer des titres qui soient assez et suffisamment accrocheurs et qui correspondent à l'intention de notre cible. Moi, ce que j'aime bien, c'est également commencer par des capitales puisque ça donne un peu plus de relief à notre annonce. Concernant le nom de la marque, souvent j'ai l'habitude d'ajouter officiel euh, pour donner un peu plus de crédibilité, faire comprendre qu'on est un des leaders du marché. Également, j'aime bien communiquer des chiffres. Donc, au lieu de m'arrêter à un classique, euh, demander un devis, je vais ajouter un... Deux minutes pour essayer de retirer les frictions qui peuvent exister et vous voyez ici au fur et à mesure que l'on est plus exhaustif concernant le périmètre sémantique que l'on va rester notre note augmente le but c'est d'avoir quelque chose de parfait Ce que j'aime bien également c'est d'aller utiliser les balises proposées par google on peut même indiquer celle de lieu. On peut également choisir d'insérer la balise de mots-clés. Donc il va simplement retaper le mot-clé qui a été tapé dans le moteur de recherche par Internaute. Alors pensez que ces titres vont se combiner et donc il faut chercher une éventuelle complémentarité. On n'a par exemple pas ici euh, pensé à parler du question de volume. Alors euh, on peut indiquer.. Euh donc là, je constate qu'on a déjà basculé en niveau excellent de l'annonce. Euh, C'est assez rare au bout de 13 titres. On va peut-être, donc, du coup, sans pénaliser notre annonce, pouvoir commencer à réfléchir à épingler certains titres. Le nom de la marque, par exemple, euh, j'aime bien le mettre en troisième hein, parce que ça ne sert à rien de commencer par ça. Et on reste en niveau excellent, donc très bien. Donc là, vous avez compris en l'épinglant, je force Google à toujours proposer titre en troisième position finir pourquoi pas par du bénéfice client là on a à présent la possibilité d'indiquer quatre descriptions peuvent ressembler par exemple à cela et pour terminer on va pouvoir mettre les premières extensions donc déjà des un ex des un ex qu'on va pouvoir imaginer être témoignage contact rajouter des extensions d'accroche également on va toujours penser à essayer de mettre hein, autant que possible des avantages différenciants de la concurrence on va également évidemment rajouter l'extension d'appel là voir si elle fera sens cette extension de promotion mais j'aime bien souvent placer cette petite phrase jusqu'à moins 30% pour un peu inciter euh, à s'engager avec la marque donc là on arrive au budget et cette fois ci on va changer le budget qui a été recommandé puisque malheureusement par jour on va partir sur 30 euros Et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une seconde annonce on va pour cela copier la première qu'on vient de faire ensemble puis la coller on va choisir de bien créer une annonce en double puisque on va aller ensuite à modifier Et Donc on colle et on va donc modifier ce que l'on vient de dupliquer. On va ici tester des nouvelles variantes en essayant pourquoi pas de les faire arriver directement sur celle-ci sur la page réalisation. Je n'y crois pas forcément des masses et je pense que l'autre convertira mieux mais bon ce sera toujours sympa de, de voir ce que ça donne. Cette fois-ci mentionner, que l'on parle bien AD Pro. va cette fois-ci épingler la balise keyword, hein, comme ça on reprendra en tête ce qui a été indiqué par l'internaute. Et sur cette extension, je vais terminer par le mot offerte qui souvent marche bien et arrive bien à catcher, à attraper le regard. On va à présent revenir sur le menu mots-clés, tous les sectionner. Attention, par défaut, il n'y a que les dix premières lignes sont sélectionnés. Nous, on veut sélectionner l'entièreté de nos mots-clés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné qu'on a un budget limité, on va choisir d'avoir plus de contrôle au début euh, sur. Les types de correspondance, et on va pas rester sur la requête large, mais plutôt aller sur l'expression exacte hein, qui peut être aussi matérialisé, vous savez, par euh, les guillemets autour de ces mots-clés Ce qui va nous permettre d'avoir un peu moins, certes, de diffusion. Et lorsqu'on arrivera à avoir la performance, qu'on a enregistré des conversions on ira chercher à nouveau euh, de l'affichage, de l'impression, en dupliquant potentiellement euh, ce groupe d'annonces et, et en le passant en requête large. Pour l'instant, ce n'est pas l'idée. On préfère conserver de la maîtrise sur notre budget. Est-ce que j'aurais pu également effectuer, si j'avais à disposition euh, la liste des clients qui ont déjà passé commande auprès de cette entreprise, c'est de l'importer pour potentiellement les exclure euh, de nos campagnes d'acquisition ou leur proposer une offre différenciée s'ils avaient vocation à redevenir client de cette entreprise. Donc pour cela, vous rendez dans l'onglet outils paramètres importation et vous ingérez un fichier client au format CSV. Et là c'est tout bon, vous venez de voir comment créer et lancer votre première campagne sur le réseau de recherche de Google afin de générer des leads avec des annonces responsives. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné, j'aurais seulement rempli ma mission à moitié. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à me poser des questions que ça a pu faire générer dans votre cerveau en commentaire. J'y réponds rapidement et je vous souhaite surtout une très belle journée ou soirée. Ciao, ciao